Ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, c'est bon, tranquille. Vous n'avez pas vu ce qui vient de se passer Hein Vous n'êtes pas au courant Je suis encore obligé de m'énerver devant mon téléphone pour vous expliquer à quel point Arsenal, ils sont éclatés au mur, au sol, dans le ciel. Je ne sais même pas comment c'est possible d'être une équipe historique comme Arsenal et venir nous faire des matchs comme ça. On attendait tous ce match et là, on a vu qu'une seule équipe jouer. On a vu uniquement Manchester City qui n'a pas arrêté de marquer pendant tout le match. 4 buts à 1. 4-1 contre le premier et le deuxième. Vous vous rendez compte de la différence de niveau C'est le deuxième qui frappe le premier. 4-1. Hein Non mais concentrez-vous, Arsenal. Ça va faire plus de 15 ans, 10 ans, 20 ans, 45 ans que vous n'avez pas remporté un championnat. Moi, je suis là, j'ai 30 ans. Je ne peux pas continuer à vous supporter. C'est terminé. Je me suis réintéressé à la première ligue à cause d'Arsenal. Parce que moi, à l'époque, j'étais un fervent supporter d'Arsenal. Mais là, regarde la débâcle. Catin Si vous vouliez faire les catins, fallait venir directement au bois de Boulogne. Vous vous mettez là-bas avec vos maillots, et nous, on passe... Hé, hey, Zichenko c'est combien aujourd'hui Allez, viens Il allait te dire, c'est Katin. Et tu dis à Saka, toi aussi, c'est combien C'est Katin. Voilà. Que des Katins. Oh là là, franchement, je suis littéralement déçu. Arsenal, on comprend maintenant pourquoi vous ne participez absolument pas à la Ligue des Champions depuis plus de 6 ans. Là, l'année prochaine, vous allez aller en Ligue des Champions et vous allez vous faire fracasser. Vous allez vous faire boire. Vous allez vous faire dominer. Parce que là, c'est une équipe qui joue la Ligue des Champions. Et on a vu que vous n'avez rien à voir avec eux. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes premier de la Ligue. Hein la première Ligue, là. Je ne sais même pas comment vous avez fait pour être premier. Vous avez frappé les petits bambins. Et dès qu'on arrive à Manchester United, Manchester City, vous vous faites fracasser. Elle est où la concentration Il est où le respect Vous laissez le respect au vestiaire Votre talent, là. Vous le laissez au vestiaire quand il s'agit des, des équipes qui commencent par Manchester. Hein C'est quoi ça là 4 2-0 au bout de 30 minutes de jeu. 3-0 en première mi-temps. On est où hein Et puis vers la fin, à la 86 e minute, vous nous faites croire que vous allez faire une remontada comme vous avez fait la dernière fois là. Où vous vous êtes mangé encore 3-0 et vous êtes revenu à 3-3. Et vous avez fêté comme si c'était la victoire du siècle. Fêtez un match nul. Vous êtes trop nul. Là, c'est officiel. Arsenal ne remportera pas le championnat de Première Ligue cette année. Mais bien sûr, ils avaient combien de points d'avance Là, ils avaient la possibilité de se mettre à l'abri, de prendre 8 points d'avance. Mais maintenant, ils sont à 2 points d'avance. Hein 75 à 73. Et là, Manchester City a encore deux matchs à jouer. Tu penses vraiment que Manchester City va perdre ces deux matchs tu penses même qu'ils vont perdre un seul match d'ici la fin de la saison C'est terminé Au cachot Arsenal Oh là là Un arsenal de caca Parce que quand tu dis Arsenal, ça veut dire beaucoup de choses. Toi, ouais, je suis venu avec tout mon arsenal Ça veut dire que tu es venu avec tout, tout, toutes tes affaires, tout ton truc Non, eux, quand ils disent « Nous, on vient avec notre arsenal », quand tu regardes dans leur sac, il n'y a que du caca Des choses bizarres, des choses périmées, des chaussures trouées non, euh, tout ça c'est à cause de Saka. Ouais, parce qu'il commence à faire des FaceTime avec les Kardashians comme si c'était je sais pas qui. Et puis la Kardashian qui lui dit, ouais, quand est-ce que tu reviens Mais comment ça se fait que toi, tu vas aux soirées des Kardashians Tu vois pas que là, les soirées, elles doivent se jouer ici Qu'est-ce que tu vas faire là-bas Espèce de nul. Non, toi t'es fort. Mais là, là, ce soir, qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que t'as fait Le néant. Martinelli, le néant. Gabriel Jésus. Oh non, oh là là là là. Non, là c'était Gabriel résu. Ré Ré Ré Mais oui, c'était Gabriel Résumé. C'était pas Gabriel Jésus. Non Tu penses que quelqu'un qui porte le nom de Jésus, il peut jouer comme ça Hein Il rate tous les contrôles, il est jamais au bon endroit. Ça veut dire quoi ça Imposteur Quand le NKT est rentré, on a vu une équipe qui commençait à jouer. Mais pourquoi vous faites pas rentrer directement les joueurs qui ont envie de jouer et vous laissez des joueurs qui vendent des maillots On n'en a rien à faire des maillots. hein Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer Arsenal, viens au bois de boulogne. Allez, arrêtez de jouer au foot. Ça sert à quoi Depuis le début de la saison, vous êtes premier. Et là, c'est à la fin. Bon, hein, on rigolait. Hein. Vous pensiez vraiment qu'on allait gagner le championnat C'était une blague. Ça, c'est quel genre de blague, ça hein donc, maintenant, vous êtes devenus des rigolos. Ah, c'est pas drôle. Hein. C'est pas drôle. Hein. Ça m'énerve, ça. Tu vois, c'est pour ça que j'ai abandonné cette équipe. Je les ai abandonnés dans le caniveau. Et depuis qu'ils sont dans le caniveau, ils n'arrivent pas à en sortir. Ils n'arrivent pas. Donc, l'année prochaine, on va les voir euh, sûrement en Ligue des Champions. Quoique, ils sont capables de perdre tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Et se retrouver quatrième alors que c'est même pas possible.